J'ai testé pendant plusieurs semaines le dernier Oppo, le Oppo Reno7 qui a un petit revêtement à l'arrière style cuir vraiment sympa. Ce téléphone a tout pour être votre compagnon idéal. Je vous présente du coup aujourd'hui ma vidéo test complète. C'est parti Commençons par regarder le design de cette Oppo Reno 7 et il est particulièrement beau. Ce dos est un revêtement en cuir en fibre de verre. Au toucher on a vraiment l'impression d'avoir du cuir directement et ce qui donne vraiment une prise en main sympa. C'est un design ultra fin, rétro, bref j'aime beaucoup. Il est disponible en jaune comme j'ai et il est aussi disponible en noir. Au niveau des dimensions du téléphone, maintenant, on est sur un téléphone qui mesure 159,9 mm par 73,2 mm avec une épaisseur de 7,54 mm. C'est pour ça que je vous dis qu'il est assez fin. La face avant est une face assez classique. On retrouve un écran de 6,43 pouces avec un ratio écran de 90,8%. C'est un écran AMOLED avec une densité de 409 ppi. Sur le côté gauche, on retrouve... Bien entendu, les boutons de son pour augmenter et baisser le volume, le port carte SIM avec la possibilité de mettre deux cartes SIM ainsi qu'une carte micro SD, puis de l'autre côté, le bouton pour verrouiller. À l'arrière, on l'a vu, on a ce revêtement en cuir sur ce modèle, mais on a aussi des appareils photo de plusieurs modules photos avec un appareil photo principal de 64 mégapixels, ouverture f1.7. Un appareil microscope de 2 mégapixels, ouverture f3.3 Et un appareil monochrome de 2 mégapixels avec une ouverture de f2.4 Petite particularité aussi de ce téléphone On aura aussi autour du module photo une lumière orbitale Qui va scintiller comme une galaxie pour vous notifier d'un appel entrant, d'un nouveau message Ou bien plus encore, c'est une petite LED qui va vous permettre de vous notifier lorsqu'il se passe quelque chose À l'avant, une petite caméra frontale de 32 mégapixels avec une ouverture de f2.4 Petit point positif Positif aussi, c'est un capteur selfie ultra sensible IMX709. Sur le bas, on va retrouver haut-parleur, prise USB-C et prise jack. Et voilà à peu près pour le tour du design de ce téléphone. Il est vraiment très beau, très sympa à prendre en main. Maintenant, on va parler des caractéristiques techniques. Au niveau des caractéristiques techniques maintenant de ce Oppo Reno 7, ce téléphone va tourner sous le Snapdragon 680. C'est un processeur 8 coeurs jusqu'à 2.4 GHz. Ça va être un téléphone 4G compatible Bluetooth 5.1. On retrouvera bien entendu dessus le NFC, la charge rapide super VOOC 33W et on aura sur ce téléphone 8Go de RAM avec 128Go de stockage qu'on va pouvoir du coup étendre avec la micro SD le téléphone a été aussi optimisé pour avoir une expérience plus fluide qui a permis de réduire de 30% l'utilisation de la mémoire et de 20% la consommation d'énergie en arrière plan on a un équivalent d'une batterie de 4500mAh et on est sur un écran 90Hz anti-lumière bleue, il sera aussi résistant à l'eau avec euh, la certification IPX4 ce qui signifie qu'il sera résistant aux éclats boussures bien entendu il tourne sous couleur OS 12 et ça on va le voir maintenant Commençons par regarder la partie software de téléphone. On est sur du Color OS 12. Alors je vous l'avais présenté en long, en large, en travers, sur mon test de l'OPPO Fan X5 Lite. J'avais pris vraiment beaucoup de temps pour vous présenter tous les aspects de Color OS 12. Je vous invite donc à aller voir en description si vous voulez aller vraiment profondément dans ce sujet. Et là, on va vraiment regarder tout ce qui est bien, tout ce que j'aime sur Color OS. Et je vais vous dire tout ce qui est possible de faire. Moi, ce que j'adore sur Color OS 12 et sur ce téléphone en particulier, du coup, ça va être la possibilité déjà de personnaliser votre téléphone. Que ce soit personnaliser la façon d'avancer et de naviguer dans le téléphone en naviguant comme j'ai choisi moi avec des gestes, comme ça. Ou alors la personnalisation d'écran, de menus, etc., etc. Sur ce téléphone, vous allez pouvoir aller personnaliser les différents fonds d'écran, que ce soit le fond d'écran que vous allez avoir derrière votre téléphone ou l'écran Always On Display qui sera toujours allumé lorsque vous allez éteindre le téléphone. Vous allez pouvoir aussi aller personnaliser les icônes, la taille, le style, etc. etc. et même aller personnaliser les et les raccourcis C'est l'écran qui s'affiche ici Pour aller encore plus loin Vous allez pouvoir aller chercher dans Écran d'accueil et écran de verrouillage Pour pouvoir aller personnaliser l'aspect Au niveau de la quantité de la disposition Par exemple de disposer plusieurs applications 4, 5, 6 par, par ligne Ou encore ajouter des gestes supplémentaires En parlant de gestes supplémentaires Vous allez pouvoir aussi retrouver sur ces couleurs OS 12 Les fonctions spéciales Et ça c'est des fonctions qui peuvent être vraiment très intéressantes On va avoir la fenêtre flexible I <laughs> don't qui va vous permettre de stocker un petit peu une petite sub fenêtre de faire un peu du multitâche sur votre téléphone. Vous aurez aussi le lancement rapide, qui vous permettra d'accéder rapidement à des applications que vous avez l'habitude d'utiliser, ou la barre latérale intelligente. Moi, c'est ce que j'ai tendance à utiliser le plus dans mes navigations, pour pouvoir du coup avoir des raccourcis, pour pouvoir stocker des choses dedans, etc. etc. Ça, c'est la partie plutôt personnalisation et prise en main, personnalisée de ce téléphone. Ensuite, lorsque vous allez être sur votre écran principal, voilà, vous allez retrouver du Android du ColorOS assez classique vous allez pouvoir avoir votre launcher d'application ici vous allez pouvoir le trier, sélectionner des applications, rechercher des applications. Là, vous allez avoir votre, du coup, votre liste d'applications ici que vous allez pouvoir personnaliser depuis ici directement. Vous aurez la possibilité de supprimer des applications, d'en ajouter des nouvelles sur cet écran. Lorsque vous allez lancer votre téléphone, vous allez avoir certaines applications déjà préinstallées comme la suite Google avec toutes les applications Google, mais aussi quelques applications comme Netflix, Facebook, Amazon, Booking, TikTok, Zoom et quelques jeux. Pour finir, vous aurez aussi quelques nouvelles petites fonctionnalités que vous allez pouvoir retrouver sur ce téléphone qui vont être par exemple le sommeil adaptatif qui va découler d'une mise en veille adaptatif captée notre petit appareil photo selfie tant que vous regarderez l'écran il ne s'éteindra pas et une fois que le capteur détectera que bah, voilà personne regarde l'écran qu'il est posé etc là ça se mettra en veille autre aussi petite fonctionnalité ça va être la possibilité d'avoir les gestes à main levée grâce à ce capteur qui captera vos gestes par exemple vous avez les mains prises vous êtes en train de, de cuisiner vous avez votre téléphone de poser et il y a besoin de répondre à un appel vous allez pouvoir le faire via un geste. Voilà pour ce qui est de la partie software de ce téléphone, maintenant on va parler de la partie performance. Au niveau des performances, ce téléphone va aussi pouvoir répondre à la plupart de vos envies et de vos besoins. La puce Snapdragon 680, couplée avec les 8Go de mémoire, vont vous permettre d'effectuer des tâches, un peu de multitâches, bref, tout ce qui est bureautique, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est quotidien, sans souci. Avec son écran 90Hz, vous allez pouvoir vraiment utiliser ce téléphone de jour comme de nuit, et vous allez pouvoir aussi pousser ses performances grâce à certains petits modes en fonction de vos besoins. Au niveau du gaming, au niveau du jeu... Ce téléphone va aussi tenir la route sans souci pour du gaming occasionnel, ce qui permettra de vous dépanner facilement si vous êtes par exemple dans les transports en commun. Grosso modo, au niveau des performances, il fait le job, surtout à ce prix-là. Maintenant, parlons de son autonomie au niveau de l'autonomie, ce téléphone a de quoi faire. En fonction de votre utilisation, vous allez pouvoir le pousser à une journée, voire plus. Personnellement, dans mes différentes utilisations, je l'ai poussé entre 18h et 28h. En fonction de la journée, enfin des 18h où j'ai vraiment essayé de le pousser au max, avec du gaming etc pour faire mon test et 28 heures c'est plus pour moi une journée à peu près normale avec ce téléphone en poche les notifications les réseaux sociaux en étant au boulot donc en étant assez léger sur l'utilisation vraiment quotidienne sur le week-end sur une journée comme le week-end le samedi ou le dimanche qui nécessite une plus grosse utilisation du téléphone pour ma part je suis à peu près à une bonne journée hein, d'utilisation et ça c'est plutôt pas mal maintenant parlons des photos et des vidéos alors, au niveau photo, que vaut ce Oppo Reno 7 On a, comme je vous le disais, à l'arrière, un capteur principal de 64 mégapixels avec une ouverture de f1.7. Puis à côté, on retrouvera deux capteurs de 2 mégapixels, un monochrome et un microscope. À l'avant, on aura notre capteur selfie de 32 mégapixels. On va revenir là-dessus. Comment se compose, comment se passe la prise de photo, la prise de vidéo on va se retrouver du coup sur l'interface assez classique Color OS. on aura ici la possibilité de switcher de mode entre le mode nuit, le mode photo, le mode portrait, le mode vidéo et en plus vous allez pouvoir aller chercher le ralenti, le timelapse, le microscope etc etc. Lorsque vous êtes sur un mode par exemple photo en haut vous allez pouvoir avoir des petits réglages comme la possibilité d'activer les 64 mégapixels ou non, la possibilité d'activer l'intelligence artificielle et là vous allez pouvoir aller... Mettre du 16 e si vous voulez, par exemple. Hop, choisir un minuteur, etc. etc. Lorsque vous êtes sur la photo, vous avez d'autres possibilités, comme passer sur une résolution de 720p. Ensuite, qu'est-ce que ça donne sur le terrain sur le terrain au quotidien, ça va être vraiment le capteur de 64 mégapixels qui va un peu driver la chose. Ce capteur fait appel au pixel binding qui va permettre de prendre plusieurs clichés de 16 mégapixels et de les fusionner. De jour et en bon éclairage, le smartphone fait carrément l'affaire. Il montre de belles performances photo grâce à ce capteur. Lorsqu'on va passer sur le mode 64 pixels, on va du coup avoir des fichiers un petit peu plus lourds et on va avoir un petit peu plus de précision mais pas de grosses différences. De nuit ou à faible luminosité, on aura quelques limites avec ce capteur de 64 mégapixels, on aura quelques limites globales avec ce téléphone. Il manque un petit peu de restitution de contraste lorsqu'on prend une photo de nuit ou à faible luminosité, mais ça reste quand même correct. Vous retrouverez bien entendu la possibilité d'avoir le mode portrait pro qui vous permettra de gérer le bokeh à l'arrière-plan de votre personne, de votre sujet que vous êtes en train de prendre en portrait. Parlons maintenant du mode selfie. Oui, le capteur selfie de 32 mégapixels est un appareil photo de pointe. Car oui, je vous l'avais dit, le capteur selfie est le capteur ultra sensible IMX709. Conçu par Oppo et fabriqué par Sony, ce capteur offre une grande capacité de capturer la lumière et délivre des selfies de qualité. Ça va être une prise de selfie HDR qui va ajuster automatiquement la luminosité et les contrastes. Sur le terrain, la prise de selfie est très correcte et est une des meilleures que j'ai vues à ce prix-là. Pour finir avec le capteur microscope, vous le savez, c'est quelque chose d'assez original, même si ça ne sert pas forcément au quotidien. Et pour conclure, avec la vidéo, vous allez pouvoir filmer jusqu'à du 1080p en 30 images par seconde avec une stabilisation électronique, ce qui reste quelque chose d'assez standard. Voilà pour la partie photo-vidéo, maintenant, parlons de mes points positifs et mes points négatifs. Qu'en est-il maintenant de mes points positifs et mes points négatifs Moi, premier point positif, c'est le design. J'adore cet arrière en cuir, j'adore cette petite épaisseur. On a vraiment un téléphone ultra fin, simple à prendre en main, joli et design. Le deuxième point positif de ce téléphone, pour moi, c'est son autonomie. On a une très bonne autonomie couplée à la recharge rapide. C'est tout ce qu'on veut d'un téléphone comme ça. Pour finir, mon troisième point positif, c'est les performances hein, et le rapport qualité-prix. On a un téléphone sympa à prendre en main avec Color OS 12, la possibilité de le personnaliser, des performances plus que Correct aussi, qui vont vous permettre vraiment d'optimiser bah, votre utilisation et surtout de l'utiliser un peu dans toutes les conditions. Couplé à ça avec l'appareil photo 64 mégapixels qui saura dans la plupart des cas très bien se débrouiller, on a vraiment un téléphone assez équilibré et qui satisfera la plupart d'entre vous. Qu'en est maintenant des points négatifs Premier point positif qu'on pourrait reprocher à ce téléphone, ce serait côté photo hein, des modules photo. Voilà, on a ce capteur microscopique qui dans l'utilisation, dans le quotidien, ne sert vraiment pas à grand chose. Hein. On, on l'utilise de moins en moins. On l'utilise au début parce que c'est assez sympa. Après, c'est vrai qu'on aurait peut-être préféré à la place un téléobjectif ou un capteur macro ou encore un capteur ultra grand-angle. Le deuxième point négatif que certains pourraient reprocher à ce téléphone, c'est de ne pas être compatible 5G. Personnellement, je n'ai toujours pas de forfait 5g donc et je suis je ne suis pas encore prêt à en avoir un, à passer le cap, parce qu'il faut déjà que ce soit compatible avec l'endroit où vous vivez. Mais bref, ça aurait pu se faire, ça aurait pu être un petit point positif. Ça aurait certainement aussi augmenté un peu le prix. Pour conclure, on a donc un bon téléphone avec un beau rapport qualité-prix à 329 euros qui a un design hors du temps, intemporel, rétro, bref, tout ce qu'on aime. Si vous avez des questions sur ce téléphone, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high tech. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification et à me rejoindre sur Insta. Merci et à bientôt sur ma chaîne.